Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes aujourd'hui le 8 août et le mot clé du jour est « ombre ». Alors les ombres, évidemment, euh, moi ça m'évoque les ombres de Yoxadot, euh, la campagne euh, écrite par Sandy Pedersen, euh, l'auteur du jeu « L'appel de Cthulhu euh, », dont vous pouvez trouver un résumé détaillé euh, en de nombreuses et longues vidéos euh, directement sur cette chaîne. Les Ombres de Juxotot, c'est une campagne assez impressionnante, euh, elle est mortelle à tous les, à tous les niveaux euh, et, euh, et c'est une campagne très old school. Hein. Tout est un petit peu euh, tiré par les cheveux, la liaison entre, entre deux scénarios, il hein. y, y, y a un fil rouge de fond mais qui est peu perceptible par, par les joueurs euh, durant la réalisation de la campagne. Et euh, également, euh, c'est une campagne voilà, old school sur euh, sa létalité, sur le fait qu'on sent qu'elle cherche absolument à se mettre en opposition avec Donjons et Dragons, euh, où les personnages sont des héros, euh, et là, à l'inverse, euh, les investigateurs sont on ne peut plus faibles face à ce qui leur arrive. Euh, mais ça rend aussi euh, cette campagne extrêmement plaisante, euh, notamment si on a la capacité de la réussir. Donc euh, les ombres de Oxotot, voilà, c'est une, une très très bonne campagne euh, pour l'appel d'Octolou, c'est loin d'être la meilleure et comme on a dit dans les vidéos avec, euh, avec Ben, eh bien le, la campagne mériterait d'être travaillée euh, pour être honnête, pour pouvoir être vraiment euh, appréciable. Euh, je l'ai fait jouer From the Book et pour autant, euh, bah, on a passé une très bonne année et demie environ. Hein. Euh, dessus, donc, euh, donc dans le vieux il reste du bon euh, elle est critiquable sur euh, plein de points, mais elle est appréciable aussi sur un certain nombre euh, euh, d'autres points, je vous renvoie vers les vidéos en question euh, si vous êtes euh, plus curieux que ça c'était la 8ème vidéo de RPG A Day 2020 j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas je vous remercie de l'avoir regardé. on se retrouve dès demain pour la suite de RPG A Day d'ici là portez-vous bien attention à Yoxotot. Ciao les rollistes.